Tout d'abord, vous avez peut-être vu ce, ce débat, vous en entendrez peut-être parler, ou peut-être vous-même participer à ce débat. Quand on parle de, de sujets, est-ce qu'il faut utiliser le terme digital Est-ce qu'il faut utiliser le terme numérique Alors on a des partisans des deux côtés. Hein. Les premiers partisans nous disent, et nous rappellent dans leur grande bonté, que digital veut dire « doigt en français, que numérique égale numérique, qui en réalité, avec la richesse, je dirais, de la langue française, nous fait passer à côté de l'essentiel, à côté de quelque chose. C'est-à-dire que le temps qu'on passe à faire ces débats ou à y participer, eh ben j'ai envie de dire qu'effectivement, le doigt, on se le met dans l'œil. Parce que pendant ces, pendant ces débats, euh, nos entreprises en France, nos associations, qui ne tirent pas profit de, de l'Internet, eh bien, euh, continuent de rencontrer certaines difficultés Alors, qu'on On utilise les deux termes, et on va le voir plus particulièrement dans la radio, où on parle à la fois de mode digitaux et à la fois de mode numérique. C'est au moins... Une polémique qu'on n'aura pas, enfin euh, de plus qu'on n'aura pas dans le domaine radio amateur à aborder. Pourquoi Parce que le digital en réalité définit l'usage et l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on parle d'une activité digitale, bah, effectivement on comprend que c'est l'évolution du côté des utilisateurs et donc des humains de l'arrivée des technologies. Et de l'autre côté, dans le domaine numérique, bah, lui le numérique il définit à la fois ce qu'est euh, le matériel et la technologie. Et c'est marrant. Parce que dans le domaine radio amateur, ben justement, nous on parle à la fois des modes digitaux et des modes numériques. Donc vous avez à gauche les modes digitaux, classiques, hein, RTTY, Paquette, la SSTV, le PSK31, le Mode, Et puis ces nouveaux modes dont on va parler aujourd'hui, euh, qui sont en train de, de se développer extrêmement rapidement, comme le mode FT8, avant lui le JT65, mais effectivement euh, ce nouveau mode digital FT8 est vraiment, euh, enfin, connaît un développement extrêmement rapide. Et vous voyez bien que d'un côté, on a bien l'usage, hein, c'est-à-dire, bah, effectivement, je trafique, moi, radio amateur, je fais du RTTY, alors je le fais effectivement avec, euh, avec mes doigts. Euh, D'ailleurs, petite blague en aparté, est-ce que vous savez quel est le premier mode digital radio amateur qui a été, euh, qui a été inventé Ouais, là c'est double, super et j'aime bien rappeler cette histoire-là, rappelez-la autour de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a pu ou on peut être un petit peu dépassé aujourd'hui hein, par rapport à ces technologies euh, numériques et les usages digitaux dans le domaine, domaine radioamateur, bah effectivement, pour autant, hein, ça fait longtemps qu'on fait du mode digital. Et là, pour le coup, on le fait avec le doigt. Donc là, on est vraiment bien dedans. Et sur les aspects donc, des modes numériques, on voit bien que là, on est face à du matériel. On ne vous trouverait d'ailleurs bah, que des listes de fabricants de matériel. Donc il y a des stars. Alors j'ai rajouté donc ICOM qui a été créé en 2003. Je me suis fait un petit peu taper sur les doigts quand j'ai dit que le mode des stars était un mode propriétaire de euh, chez ICOM. Alors non, ce n'est pas un mode propriétaire d'ICOM. C'est euh, un mode qui a été développé par euh, les radioamateurs japonais et qui a été repris par ICOM. Bon, la finalité, c'est la même, hein, puisque le vocodeur, lui, de toute façon, il est breveté. Donc, n'importe comment, le destar n'est en aucun cas ni ouvert, ni de l'open source, ni que sais-je. Aujourd'hui, on voit Kenwood, d'ailleurs, hein, qui est en train de sortir des postes euh, qui font aussi le, le destar. On a le mode DMR qui est apparu assez récemment, en 2011, finalement, et qui connaît un, un développement rapide, je ne dirais pas ça, euh, n'exagérons pas, mais qui connaît en tout cas un certain développement hop, euh, dans, le domaine, dans le domaine français. voilà. Et puis après, les autres modes, hein, le C4FM, qui est, en train de, qui est arrivé en 2014 par nos amis de chez Yazoo. Euh, Peut-être un peu précipitamment, en tout cas, ils sont aussi arrivés les derniers. Euh, normalement, les derniers arrivés bénéficient de l'expérience ou des erreurs euh, des, des, des industriels ou, ou des, des chercheurs précédents. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas. On a toute une batterie de modes numériques qui sont en train d'apparaître. Est-ce que c'est la vocation aux radioamateurs de faire tous les modes, d'être QRV dans tous les modes Sincèrement, je ne crois pas. Euh, de la même manière que bah, bah, effectivement, on est quand même aujourd'hui très peu à trafiquer en AM, alors qu'il y a quelques années en arrière, bah, effectivement, l'AM était le mode utilisé en tant que tel. Donc je ne crois pas trop, si vous voulez, enfin hein, en tout cas le sens de mon, de mon propos, n'est surtout pas dire, voilà, regardez tous ces modes-là, hein, il faut tous les faire. Je suis intimement convaincu que le mode numérique qui va euh, vraiment s'implanter chez les radios amateurs, au fur et à mesure du temps, euh, pour ceux que ça intéresse en tout cas, euh, ça va être effectivement le mode, le mode, le mode DMR. Mais de l'autre côté... On voit aussi l'arrivée hein, de, de nouvelles expérimentations telles que le, le protocole FreeDV, qui est donc là pour le coup un mode en open source et qui permet de faire des modes numériques en, euh, utilisant, les, euh, en utilisant notamment les bandes à chef. On, euh, on peut le faire après ailleurs. Voilà, déjà à travers cette slide, je voulais vraiment bien vous montrer hein, pourquoi c'est important de faire le distinguo entre le digital et le numérique et pourquoi il faut distinguer les utilisateurs d'un côté et le matériel de l'autre. Alors nous, en tant que radioamateurs on est plus intéressé par l'aspect matériel, c'est évident, sauf que si nous n'arrivons pas à développer les usages autour de ces, de ces, de ces modes qui soient digitaux euh, ou numériques, et bien on n'aura on pas forcément plus d'utilisateurs dans, dans l'avenir et de nouveaux radioamateurs. Et ce qui permet euh, comme activité de relier bah, justement les deux, c'est-à-dire à la fois de faire les, euh, les modes digitaux et à la fois de faire aussi les modes numériques, bah, c'est effectivement l'aspect euh, SDR hein, qui peut nous permettre bah, de décoder aussi bien l'un que l'autre euh, grâce à l'ordinateur et puis bah, justement les éléments qu'on va, qu va voir euh, tout à présent. Introduction rapide au SDR. Pourquoi le SDR s'est développé ça nous permet de réduire les coûts euh, d'investissement en matière de matériel. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait traiter d'un point de vue matériel dans nos postes et nos transcriveurs, bah aujourd'hui, toute une partie de ces fonctions-là, on n'a plus besoin de les développer d'un point de vue matériel. C'est des fonctionnalités qu'on peut tout à fait développer euh, d'un point de vue logiciel et pour le coup d'un point de vue euh, numérique. Et c'est ce qui explique le développement euh, du SDR. Bah, c'est ce que, quand il euh, y a 15 ou 20 ans, hein, il fallait euh, 1000, 2000, 3000 euros pour avoir un scanner largement de tout mode. Bah Aujourd'hui, effectivement, avec une clé RTLSDR à 20 euros, vous avez déjà un scanner. Sincèrement, si on avait eu ça, enfin si j'avais eu ça, moi à ma génération, on serait devenu dingue. Si avec une clé à 20 euros, on était capable d'écouter et de décoder tous les modes numériques et analogiques entre 24 mégas et 1 giga 7, euh, et je pense que ça nous aurait, ça nous aurait bien marqué. Et le le dernier intérêt, bah, c'est qu'effectivement, euh, nos ordinateurs sont devenus extrêmement puissants. On a des doubles, des triples, des quadruples, je, je ne sais combien de, de, de corps de microprocesseurs. On a des, euh, de la mémoire qui n'a jamais été aussi importante, ce qui fait qu'on dispose d'une puissance de calcul assez phénoménale avec nos ordinateurs aujourd'hui. Et ces ordinateurs sont capables de gérer un filtre DSP, de gérer un filtre blonker, un notch, euh, et tout ça, non plus de manière matérielle, mais de manière logicielle. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça réduit de manière très importante les euh, coûts du matériel. Je vous en parlais, je vais passer rapidement certaines slides, hein, certains d'entre vous connaissent ça. Le RTL-SDR, hein, qui est effectivement cette notion de « j'utilise une clé euh, à la base pour recevoir de la TNT, je l'utilise euh, euh, comme un scanner euh, VHF, UHF, voire HF, puisque certaines clés permettent de descendre assez bas », c'est assez récent, ça date de 2011-2012 en réalité. Voici comment configurer une clé euh, TNT en SDR. Il suffit de remplacer finalement le driver qui sert à faire la TNT. On le remplace par le driver qui nous fait le mode RTL SDR et ça nous permet ben, effectivement d'avoir un scanner. Ça marche sous Windows, ça marche bien sûr sous Linux et ça marche aussi sous Mac. Un des logiciels qui se développe particulièrement chez les utilisateurs, c'est notamment Cubic SDR pour les, les utilisateurs de Mac. Euh, Petite recommandation comme ça rapidement. Quand vous installez les drivers euh, euh, RTL-SDR sur un port USB, si vous changez votre clé de port USB, il faudra refaire l'installation puisqu'en fait tout ça est associé au numéro de, de, de, port, euh, de port USB. Donc on a vu, on est capable d'entendre euh, le VHF et l'UHF, mais on peut rajouter les bandes HF hein, avec, les, avec les clés euh, RTLSDR. Il y a plusieurs solutions. La première solution, gratuite. Il y a un une version de driver RTLSDR récente ou expérimentale qui permet de descendre sur les bandes HF. En dépannage, effectivement, on peut descendre avec les clés sur des fréquences assez basses. Maintenant, ça ne remplacera pas le matériel qui est capable effectivement de recevoir toutes les, toutes les bandes HF. Deuxième solution, donc première solution gratuite, il suffit de changer le driver et de faire les tests. Deuxième solution, qui est une évolution cette fois au niveau matériel, donc on rajoute une carte, en l'occurrence un converteur le converteur reçoit les bandes HF et retransmet ce qu'il entend sur le 120 mégas. Donc en fait, comme la clé RTL-SDR, elle couvre que de 24 mégas à 1 giga 7, et eh bien en fait, on lui envoie la bande HF sur 120 mégas, et finalement, 120 mégas devient le nouveau point zéro. C'est-à-dire qu'à 120 mégas, ben, en fait, vous êtes à zéro et vous commencez à écouter les bandes, à écouter les bandes HF. Et la troisième solution, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter les bandes HF avec zéro matériel. Aujourd'hui, avec un récepteur WebSDR. alors là je vous ai mis le plus connu et c'est un des premiers qui a été lancé, je vous invite à taper dans Google « liste WebSDR". Vous allez trouver sur euh, plusieurs sites qui font le listing de tous les web SDR qui existent euh, en Europe et dans le monde, Mais il y en a des centaines et des centaines. Quoi. Donc... Euh, euh, vous êtes chez vous, vous habitez en appartement, vous n'avez pas les moyens d'acheter un poste décamétrique, vous n'avez pas d'antenne HF que vous pouvez mettre sur le toit, et Dieu sait qu'en appartement, c'est quand même pas évident, malgré ça, vous voulez quand même faire de l'écoute du RTTY, décoder du PSK, du FT8, euh, ou d'autres modes, eh bien, en avant, WebSDR, là, vous avez un navigateur web, voilà, Alors, il faut un ordinateur, effectivement, c'est le seul investissement matériel, mais en tout cas, aucun matériel radio. Euh, on peut écouter les bandes d'écamétriques avec des antennes euh, QRO. C'est-à-dire que les gars, certains qui font des, des installations SDR, bah, effectivement, se dotent d'antennes assez, euh, assez, assez importantes. Et là aussi, bah, ma foi, euh, vous récupérez le signal et puis après, vous le décodez. Et, et on pourrait largement, largement inciter nos jeunes et les très jeunes qui n'ont absolument pas les moyens de s'acheter un poste d'écamétrique. Hein. Moi, j'ai attendu l'âge de 30 ans avant d'équiper ma station. 30 ans et je suis radioamateur depuis l'âge de 18 ans. Alors que quand je dis équiper ma station, ça veut dire le DK, le rotor, et j'en passe des hein, antennes, bien entendu, et j'en passe et des. Voilà, c'est plusieurs milliers d'euros. Hein. Euh, donc nos jeunes, je ne pense pas qu'effectivement, on puisse.. Euh, euh, Vraiment, enfin, les attirer comme ça avec ce type d'investissement, ou si ce n'est que d'utiliser le matériel des parents, eux-mêmes radioamateurs. Mais je pense qu'on a vraiment intérêt à pousser ce type de solution et à montrer que, bah, voilà, zéro franc, zéro euro, euh, écouteur, enfin, récepteur décamétrique à la maison et possibilité de décoder absolument tous les modes analogiques, numériques, pour 0 francs Pas mal quand même. Faisons-le connaître. Justement, pour rentrer euh, sur l'objet de, de la présentation d'aujourd'hui, qui est de comment est-ce qu'on fait pour décoder euh, ces fameux modes digitaux, FT8, PSK31, RTTY, la liste est très longue. Hein. Le, là, je vous montre le principe pour le FT8, pour le décodage FT8, mais le principe est exactement le même, euh, quels que soient les modes, les modes à décoder en réalité. Vous avez à gauche le récepteur SDR-UNO, qui est le récepteur SDR qui permet... Hein, donc on choisit la fréquence, on choisit le mode, on reçoit, on monte le son et puis ma bah, foi on écoute, écoute l'audio. Le principe pour faire le décodage, c'est qu'en fait on va intercaler un câble audio virtuel, qui est tout simplement un nouveau périphérique, mais virtuel, hein, qui va s'installer dans le gestionnaire ici de, de l'audio, hein, c'est câble output. On, je vais vous montrer après rapidement, on configure SDR ou nous pour dire envoie la sortie audio sur le câble virtuel. Et ensuite, dans le logiciel que vous avez là à droite, qui est le, le logiciel WSJTX, qui est donc le logiciel qui fait le décodage des modes FT8, et bien dans votre logiciel FT8, vous lui dites « l'entrée audio, c'est mon câble audio virtuel ». Et ainsi, vous envoyez le signal audio directement dans le logiciel de décodage. Je vous ai montré que pour le FT8. Une nouvelle fois, le même principe va s'appliquer pour le RTTY. Vous avez votre logiciel de RTTY de décodage habituel. Il euh, y en a beaucoup, ou de SSTV, ou de que sais-je, des différents modes. La manipulation à faire est celle-ci. Installation d'un câble virtuel. Je choisis l'entrée, enfin la sortie audio, euh, output, et l'entrée de l'autre côté. Et ensuite, je peux faire du, du décodage. Euh, alors justement, la configuration dans SDR ou non, vous cliquez sur « Settings ». Ensuite là vous cliquez sur input, input vous mettez bah, le, le câble output qu'on a euh, installé euh, qu'on a installé avant et dans le logiciel euh, de décodage euh, comme donc là on l'a vu avec WJTX, bien bah, effectivement rebelote, vous marquez votre câble audio virtuel dans les, euh, dans les inputs. En faisant ça, en fonction de la configuration de vos machines euh, et de vos ordinateurs, et là les configurations peuvent être différentes d'une machine à une autre. Hein, je vous montre le grand principe, effectivement, en fonction de vos périphériques audio, de la configuration, ça peut être différent. Si, une fois que vous avez fait cette configuration-là, vous n'avez plus l'audio, qui est quand même gênant, même si, honnêtement, Écouter la musique du FT8 ou du, du PSK31 n'est pas forcément, euh, euh, je dirais, le, le, la musique euh, la plus agréable à écouter, tout du moins sur la, sur la durée. Euh, petite astuce, vous allez toujours dans les propriétés audio, hein, sous Windows, et puis vous allez cocher la case « Écouter ce périphérique ». Donc on va écouter le câble audio, et ce qui nous permet en fait d'avoir paramétré le câble audio d'un un logiciel à l'autre, mais tout en préservant bah, effectivement hein, l'écoute audio quand elle peut s'avérer nécessaire. Voici un exemple réalisé donc, depuis Aix-les-Bains, mon QTH, en une seule nuit, hein, avec FT8, euh, SDR Uno et... Non, pas, pas SDN, WJT et euh, SDR Uno Et ensuite, j'ai renvoyé les résultats de la réception à FT8, les renvoyés sur le, sur, le, sur, le, sur le site PSK Reporter. Donc là, ce que vous voyez, euh, où est-ce que je suis ouvert euh, en termes de, de propagation, mais aussi en termes de, en termes de visibilité Et ça correspond et effectivement... J'ai une vraie zone de trou, je ne fais jamais de QSO, enfin sur le sud, pour moi c'est juste impossible. Et vous voyez en une seule nuit le nombre de stations qui ont été écoutées. Et effectivement, pour la première fois, euh, j'ai réussi à entendre une station qui... De, donc là, on doit être sur l'Alaska. J'avais entendu l'Australie, on ne le voit pas, qui est beaucoup plus loin là-bas. Le mode FT8 est un truc absolument euh, incroyable. En fait, pour moi, le mode FT8, c'est la C double numérique, ou c'est la CW C double digitale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mode de communication qui n'est pas rapide. Le QSO peut durer 1 minute, 1 minute 20, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que les autres modes qui, ont été, qui sont sortis avant, hein, en JT65, où il faut 4 minutes ou 5 minutes pour faire un QSO. 5 minutes, honnêtement, c'est quand même long pour faire un QSO. Euh, mais, et là, le mode FT8 permet de le faire beaucoup plus rapidement, avec les, les, les conditions de très faible propagation qu'on va connaître, enfin, qu'on connaît déjà, mais qu'on va connaître encore dans les années à venir. Je pense effectivement que le FT8 n'a pas fini de de nous rendre fous parce que ça nous permet de faire du DX avec très peu de puissance, euh, y compris avec des, euh, avec des conditions avec des conditions difficiles. Il enfin, y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, là, vous pouvez le faire tourner une nuit avec une antenne. Le lendemain, vous faites tourner avec une deuxième antenne pour voir comment ça marche. Ou alors, si vous avez la directive, bah, vous pouvez essayer. Hein, je... Je l'abîme nord, qu'est-ce que ce, ça donne Le lendemain, je l'abîme sud. Il y a un logiciel que je vous recommande euh, qui s'appelle RCK Skimmer et qui permet, via le cas de contrôle, et qui permet, ouais, via le cas via de contrôle du transceiver, qui permet de changer la bande automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, eh ben, entre 6 h et 8 h écoute le 10 mètres, l'après-midi écoute du 14 mégas, le soir et ben on bascule sur les fréquences plus basses sur 7 mégas ou 3 mégas 5. Donc vous pouvez laisser tourner votre système avec le RCK skimmer qui va changer en fait les fréquences en fonction des heures, des heures de propagation pour avoir des données qui soient effectivement beaucoup plus pertinentes Comment décoder les modes numériques DMR et DSTAR avec DSD+, même principe finalement. On utilise la clé, alors là on peut le faire aussi avec une simple clé USB à 20 euros. Hein. Euh, la, clé, euh, la clé SDR va recevoir les signals, donc VHF ou UHF, principalement UHF pour ce qui concerne le, le DMR en France. Et le logiciel de décodage, cette fois c'est le DSD+. DSD+, permet de décoder vous voyez, hein, le, les différents modes, DMR, P25, ProVoice et, et DSTAR. Il permet, bien entendu, de lire les trams numériques. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand on veut faire de l'écoute dans une région et qu'on entend le trafic numérique, si on ne connaît pas le toll-group, le code couleur, le time-slot utilisé, bah, effectivement, on n'arrivera pas à entendre la personne en face. Donc nous, on est régulièrement contactés, euh, surtout par des sec en réalité, qui nous demandent effectivement comment faire. Quand on, nous, on est en intervention, on arrive, boum, la police municipale, ils sont en DMR aussi, mais on ne sait pas le code couleur, le toll-group, la configuration. Dans les trams, vous avez tout. Oui, le on a même l'idée de la personne qui apparaît et bien entendu DSD+, au final, permet de décoder l'audio non seulement on a la trame qui peut permettre de faire la configuration de son portable DMR pour écouter le trafic qu'on souhaite et puis à la finalité, c'est bien entendu qu'on ait, qu ait l'audio qui soit, qui, soit, qui soit retranscrit ce qui est un petit peu SIUX dans la configuration de DSD ou la configuration de ces différents logiciels c'est finalement le réglage audio entre cette histoire d'entrée audio et de sortie audio avec le câble virtuel. Donc, n'hésitez pas à faire des essais, vous n'allez rien casser, de mettre un en input, enfin un en entrée, un en sortie, mais là où on s'arrache, ou tout du moins où on rencontre le plus de problèmes, où on peut s'arracher les cheveux, c'est effectivement sur le paramétrage de ces histoires d'entrée et de sortie audio. Je vous recommande, hein, comme presque sur toutes les slides, vous avez une URL pour avoir plus d'informations et de guides pour faire les configurations. Il y a 8BSY hein, sur le site du REF66. Il a fait un article où il vous montre comment est-ce qu'on crée un petit fichier BAT hein, qui sait qu'on qu qu exécute avant de lancer DSD pour bien configurer l'entrée audio et la sortie audio de DSD ⁇ plus parce qu'on est plus proche d'un logiciel quand même euh, style ligne de commande. Quoi. On n'est pas sur un, là, un logiciel avec une belle interface graphique, hein, on peut choisir les options et on dit bah, l'entrée c'est ça. Non, non, là, il faut faire un petit fichier si on veut être tranquille. Dernière astuce, si vous voulez essayer, de, enfin, commencer rapidement, vous pouvez aussi passer le câble audio euh, et le mettre en fait par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, sur Windows, finalement, euh, dans le périphérique d'enregistrement, vous allez dire, bah non, c'est plus le microphone de l'ordinateur qui est l'enregistreur par défaut, c'est le câble audio virtuel. Comme ça, vous avez déjà... Là, c'est plus une astuce de, de facilité pour configurer l'audio, et puis pareil, pour la sortie, euh, de la configurer en, en la mettant par défaut. L'idéal étant de suivre le, le tutoriel qui nous est proposé ici pour faire la, la configuration de, de DSD. Les utilisations et les applications en matière de, de SDR sont énormes. En fait, elles sont, je dirais, limitées par rapport à l'imagination qu'on peut avoir. Il y a des choses, ma foi, hein, tout, à fait, euh, tout à fait classiques, d'autres qui le sont un peu moins, mais surtout, je vous invite à aller consulter cette présentation euh, que j'ai vue quand j'ai eu l'occasion d'être à, à Ambenchen. Vous avez le lien pour le télécharger. Quelques exemples pour illustrer, on peut utiliser le SDR pour faire du pan-adapter. Par exemple avec le récepteur SDR. Quel est le principe Je récupère l'AFI de mon transceiver, quel que soit le transceiver, quelle que soit sa génération. du moment Le plus compliqué étant de réussir à choper l'AFI. Quand on a une prise, ce qui est rare sur nos transceivers pour, de sortie pour récupérer l'AFI, ça va très très bien. Vous récupérez l'AFI, vous la branchez en entrée sur la clé SDR et vous affichez sur l'écran et eh bien finalement ce que votre récepteur entend. Ça peut être intéressant notamment hein, quand on fait des contests ou pour surveiller des activités sur, sur des spectres plus ou moins, plus ou moins importants. Euh, là aussi, hein, sur, euh, sur cette capture, elle vient du site RX Control où j'ai trouvé, je ne connaissais pas ce blog d'ailleurs, euh, où j'ai trouvé des informations, enfin des, des articles techniques, ma foi, euh, euh, voilà, très, très intéressants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, le principe de pan-adapteur, c'est effectivement quelque chose qui se développe hein, de plus en plus euh, et qui permet bah, d'allier les deux, c'est-à-dire euh, son poste traditionnel, radio classique, et puis de l'autre côté, bah, effectivement, utiliser son ordinateur euh, pour aller euh, de manière beaucoup plus fine sur les réglages ou les, différentes, euh, ou les différentes analyses. On peut faire le décodage des messages de sécurité, enfin, des messages d'urgence qui sont euh, envoyés en broadcast sur le, le réseau, enfin, sur le, le réseau euh, satellite euh, Imarsat. Euh, Je passe rapidement, hein. une nouvelle fois, vous pourrez regarder après ces, ces informations voilà, plus à tête à reposée. Il y a énormément de... de d'activités autour des satellites aujourd'hui, puisqu'effectivement là aussi, on a, enfin, les équipes tout du moins impliquées sur ces projets, ont travaillé sur la réduction des coûts pour la fabrication de satellites, et notamment hein, avec les satellites CubeSat, qui sont des petits satellites qui font 10 cm sur 10 cm. Euh, et aujourd'hui, comme c'est indiqué d'ailleurs sur cette slide, la, la plus grande difficulté pour les lanceurs de satellites, c'est d'avoir des opérateurs au sol pour récupérer la télémétrie. C'est-à-dire que là, ils il, il nous, il nous le demandent. Hein. Donc effectivement, euh, vous avez différents différents projets hein, qui, se mettent, qui se mettent en place. Mais euh, voilà, là aussi, on, on peut tout à fait avoir un rôle et participer, nous, en tant que radio-amateurs, à ces collectes de télémétrie, de faire du satellite, et, et tout ça dans un mode low-cost. Hein. C'est-à-dire, c'est le principe, j'ai bien conscience que... Vous, pour certains d'entre vous, peut-être la majorité, vous connaissez tout ça. Une nouvelle fois, la différence, c'est que maintenant, on peut le faire avec un coût matériel extrêmement réduit, ce qui devrait nous permettre d'élargir euh, plus largement euh, les personnes euh, capables de, voilà, de, nous, de nous rejoindre et de participer à, à ces activités. Euh, la réception d'Outernet. Outernet est un principe d'Internet descendant. Descend, enfin, L'information ne va que dans un sens. Euh, C'est particulièrement, ça a été mis en place pour aider notamment les pays, à, les pays africains où on n'a pas beaucoup de, de connexions, Internet, où c'est difficile d'avoir de recevoir des informations. C'est pas extrêmement développé, mais sachez en tout cas qu'on a effectivement des informations qui sont envoyées. Donc les informations, c'est de l'actualité, de l'actualité météo. On a aussi des informations typiquement radioamateurs qui sont qui sont retranscrites, où Internet n'est pas encore très connu euh, Voilà, ça peut faire partie des choses à regarder, à surveiller, ou du moins des sujets dont lesquels les radioamateurs peuvent s'emparer et, et, et apporter leur expertise, leur, leur connaissance ou leurs idées qu'ils peuvent avoir. Autre application en matière de SDR et de décodage, hein, on est toujours bien dans cet aspect de comment est-ce que je fais du décodage avec une clé SDR ou en mode SDR, alors là, la liste, elle est, elle est réduite, mais la liste, elle est à l'infini. Et je suis convaincu que certains d'entre vous, bien entendu, l'ont déjà fait. C'est-à-dire, j'ai une sonnette sans fil à la maison, tiens, sur quelle fréquence, un machin, et je fais un peu de reverse engineering. Tiens, ça transmet en quel mode Tiens, quelles sont les informations qui passent dans la trame Tiens, en fait, est-ce que c'est sécurisé Donc ça, ça marche pour tout. Les stations météo, ça aussi, on est nombreux à l'avoir fait. Récupérer le signal météo sur le 860. enfin, généralement, ou souvent sur 868 mégas, pour ensuite renvoyer ces informations dans d'autres applications. Mais une nouvelle fois, c'était relativement complexe et coûteux au niveau matériel. Aujourd'hui, tout ça est en train largement de se, de se démocratiser. Dans le monde connecté dans lequel nous vivons aujourd'hui, et particulièrement pour nous, radioamateurs, ça devrait effectivement nous éveiller quelque chose, dès qu'il y a une antenne, il y a une transmission radio, et dans ce cas-là, il y a une interception qui est possible. Alors, est-ce que les informations sont sécurisées Je pense que ça va être... Enfin, je pense, parce que ça fait quand même déjà quelques années que le sujet est sur la table, mais la sécurisation des transmissions des objets connectés est un enjeu majeur aujourd'hui de sécurité. A tel point que, autre exemple qui peut être rigolo, voici un, un capteur connecté qui permet de mesurer tout simplement la pression des pneus. Bon, là aussi on peut faire du reverse engineering. On est capable de détecter si le voisin il est là ou pas. C'est-à-dire que vous mettez en place un petit récepteur SDR, est-ce qu'il y a de la télémétrie qui vient du capteur de... De, de pression des pneus ou pas, ça permet déjà de savoir si le voisin est là ou pas. Après, sur des sujets euh, euh, moins, moins drôles, on peut aussi imaginer les gens qui sont équipés de pompes à insuline en objets connectés. Euh, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire en termes de reverse engineering avec ça. Le sujet-là clé, et pour les années à venir, sera effectivement des, des sujets de sécurité. En tout cas, nous... Pour nous, radioamateurs, en termes de reverse engineering, c'est des choses, et c'est des champs d'expérimentation qui peuvent être tout de même intéressants quand on arrive à ramener ces sujets-là sur des sujets radio, bien entendu. Hein, je ne suis pas en train de vous dire d'aller hacker... Euh, le, <rire> le capteur de pneus de votre voisin ou euh, sa tondeuse connectée pour que la tondeuse vienne, euh, hein, tonde la pneu chez vous plutôt que chez lui. Enfin, mais voilà, tout est, tout est possible dès que ça transmet par les airs. On peut avoir des choses, euh, des choses à faire. La réception des satellites, euh, le décodage des signaux ADSB. J'ai mis ces exemples à la fin. C'est les exemples, je pense, que vous connaissez le mieux. La géolocalisation, et la représentation et le suivi des avions en temps réel qui passent autour de chez vous. Avec une antenne biband euh, 140, donc c'est transmis sur 1090. Hein. Mais honnêtement, avec un bout de vertical sur le toit, vous pouvez déjà réussir à choper à 200, 300 km à la ronde et de suivre le, le, le déplacement des avions. Donc là, typiquement, hein, c'est euh, une copie du site Flight Radar. Flight Radar utilise les données qui viennent de la réception de stations ADSB hein, qui sont disséminées partout dans le, partout dans le monde. Toujours en matière de station, euh, de réception ADSB, voilà un exemple d'un montage que je trouvais à ma foi intéressant. Voilà le prix que représente euh, le montage d'une station de réception ADSB, b 100 euros. Il y a le RTL-SDR, il y a un filtre, il y a un Raspberry PI, il y a une antenne. Les Antilles ont été touchées de manière assez dramatique et spectaculaire dans le mauvais sens du terme par deux jours avant que l'aéroport de, euh, de Saint-Martin, Princesse Juliana. Bien sûr, euh, les récepteurs ADSB, ils ont volé en éclats, hein, 300 km h 340 km h il n'y a absolument rien qui résiste. Ce qui a été dramatique et pourquoi ce sujet m'a touché à double, à double titre, c'est que en fait, euh, l'aéroport est resté pendant quasiment trois semaines sans aucune réception ADSB. Et je me dis c'est dommage parce que nous en tant que radio -amateur, mettre en place un, une station de réception ADSB, il ne nous, nous faut pas six mois pour aller le déployer sur le terrain. Quoi. Il y a des tas de petites choses comme ça, qui ne sont pas si petites que ça en réalité, où on a encore largement aujourd'hui notre légitimité. Et on doit s'emparer de ces sujets et c'est à nous de remontrer ou de démontrer à nos à nos représentants, nos institutions, à, au gouvernement, quel est encore le rôle des radioamateurs aujourd'hui À quoi on peut servir L'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont restés trois jours isolés en blackout total, en 2017. Personnellement, ça m'a touché. Je suis un amoureux de cœur des Antilles, d'une part, et puis d'autre part, bah, je suis un passionné de radioamateur et je me dis faire une liaison à 250 km, si aujourd'hui on n'est plus capable de faire ça, c'est qu'on serait vraiment confronté à, à un problème. Il y a eu des initiatives individuelles de radio radioamateurs qui ont été faites pour les aider, notamment sur les aspects communication. Mais le constat reste celui-ci. trois jours de blackout total d'aucune communication. Bien sûr, il y avait les téléphones satellites sur place. On les utilise une fois tous les 10 ans. Donc il y a eu un problème de formation par rapport à ces aspects de de gestion du risque et même vis-à-vis de nos paupiers, de nos gendarmes, qui ont fait un travail extraordinaire. Mais ce n'est pas des techniciens radio. Des techniciens radio, ben, et dans cette salle, j'en vois, vois beaucoup aujourd'hui. À cette occasion, je, je voulais vous faire connaître l'association END, euh, qui est une association qui est montée par un gars de chez nous, qui s'appelle Gaël Musquet, de F4HXS, et qui fait un travail extraordinaire. Je l'ai fait, donc je suis d'autant plus à l'aise pour vous recommander de le faire. Si vous voulez aider une association qui intervient à la fois sur les sujets radioamateurs et qui parle, des radio hein. Je vous invite à aller voir ce que Gaël a fait depuis, euh, depuis le 6 septembre comme travail et comment est-ce qu'il a réussi à associer la cause radioamateur à tout ça, malgré le fait qu'on n'ait malheureusement pas fait euh, encore grand-chose, mais les choses peuvent changer et évoluer pour qu'on s'empare absolument de ces sujets. Notre rôle est d'intervenir dans les situations d'urgence. Au bout d'une semaine, de deux semaines, les gros moyens arrivent et après, ce n'est plus notre rôle de pouvoir, euh, pouvoir intervenir. Par contre, sur l'urgence... Je crois vraiment que c'est là où on avait un rôle à jouer. J'en termine là, et c'est la dernière slide. Le SDR, on l'a vu, est un champ euh, quasi infini en termes d'exploration. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à découvrir, mais surtout, c'est un domaine où nous pouvons retrouver, nous, radioamateurs l'expérimentation, c'est-à-dire ce qui fait la base, en réalité, de notre, de notre existence. Ça permet d'allier l'informatique et la radio. C'est quand même intéressant pour nous, la radio. Et pour les plus jeunes, alors comme je le mets en dernier, euh, pour moi surtout, le SDR est un sujet fédérateur qui peut permettre de nous réunir déjà tous autour d'un sujet sur lequel on est quand même plutôt d'accord, un sujet sur lequel on n'a pas de polémique et un sujet qui n'est pas clivant comme le numérique peut l'être avec euh, les pros des stars, les pros des MR, les pros C4FM. Le SDR, n'est pas le cas. Et je crois que là, on a une vraie opportunité et un vrai enjeu pour aller trouver des nouveaux OM et pour aller leur montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à nous d'apprendre à parler au hackers.